Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'avais envie de répondre à une idée reçue que j'entends depuis plusieurs années, quelque chose qui m'énerve vraiment, euh, de la part de gens qui ne lisent jamais. Cette idée reçue c'est que le numérique va faire disparaître le livre papier. J'ai ici, je pense, l'une des réponses à cette question avec la petite collection Histoires Animées qui est parue chez Albin Jeunesse, j'ai deux albums ici, euh, alors, comment ça marche euh, C'est une interaction entre le livre papier, cartonné ici, puisque c'est pour les plus petits. Euh, je vais vous faire une petite démonstration avec, ce qu'il nous faut également, c'est une tablette ou un iPad et euh, l'appli qui est intégrée dedans. Voilà comment ça se présente. On a donc nos, nos deux livres ici, donc il y a toute une collection dans les, la collection histoires animées euh, chez, Albin jeunesse, chez Albin Michel jeunesse. Euh, il y a toute une collection qui est en train de se développer. J'ai ici donc deux euh, albums "Peur du noir" moi de Magali Lehuche et "Copains" de Charlotte Gastaud. Donc comment ça marche Alors je vais vous présenter surtout "Copains". Je pense. Euh, Mieux, mieux fait, enfin, moi c'est mon préféré entre les deux. Euh, peur du noir, moi. Euh, l'histoire d'une petite fille, excusez-moi. Ouais. L'histoire d'une petite fille qui a peur du noir. On peut lire tranquillement l'album, euh, d'une certaine façon, format papier, simplement. Et ensuite, passer à l'appli. Mais penchons-nous sur Copain, que je trouve plus, euh, plus fun, plus, plus édifiant. Donc Copain, je vais vous montrer les premières pages papier. Voilà, c'est l'histoire d'un petit bonhomme avec un oiseau qui se demande, tiens, Copain. Seul, il se demande s'il si est seul, etc. Des petites traces de pattes d'oiseaux, on n'en sait pas plus. Moi, moi, tiens, quelqu'un, lui, il est en train de chercher dans un trou qui est vide, un copain et il y a un petit oiseau qui passe. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec la tablette. Voici donc, maintenant, on a installé la tablette. Donc, euh, l'appli, euh, elle prend 60 mégas, c'est pas trop lourd. Euh, en plus, euh, une fois qu'on a chargé l'appli, euh, on n'est plus obligé d'être connecté, d'être sur le Wi-Fi, etc., pour pouvoir continuer à lire le, le livre. Une fois qu'on l'a chargé, on est tranquille. Donc voilà, j'ai euh, donné accès à mon appareil photo pour euh, la tablette, enfin pour le, pour l'appli. Et on passe donc, vous voyez, à copain. Ah, tiens. Effectivement, copain déjà sur la couverture. Bon là c'est pour les besoins de la vidéo où je suis assez près normalement on est un peu plus éloigné on peut voir plus de choses mais donc vous voyez particulièrement où on touche les oiseaux ils s'envolent. Voilà ça c'est pour la couverture donc on ouvre les pages voilà on a notre personnage bon gentiment voilà il y a les, les oiseaux qui reviennent mais donc comme je vous disais tout à seul tout, tout à l'heure il était seul. Seul Seul Peut-être ah. pas. Peut-être pas, vous voyez. Seul Peut-être pas. Et donc ici, est-ce que notre personnage regarde le trou seul Quelqu'un Quelqu'un Quelqu Vous voyez, non, et quand on touche non. Donc, il se passe des petites choses. Bon, il se passe aussi des choses en haut de l'arbre, mais là, je ne peux pas vous les montrer. Et donc, c'est comme ça, sur plusieurs pages, le personnage se nous en tient, on joue, et si on touche la plume, qu'est-ce qui se passe Waouh Pas mal, hein Donc, voilà. Je ne vais pas vous décrire tout le livre. Déjà, je me suis mal arrangé avec la caméra. On voit pas tout. Euh, et ensuite, euh, surtout, je voudrais pas éventer toute l'histoire, qui est quand même assez jolie. Donc euh, voilà, ça c'est pour euh, Copain de Charlotte Gasto. Et donc, on a un peu le même système, je vais pas rentrer dans les détails, pour Peur du Noir Moi de Magali Leluche. Voilà, normalement c'est un petit album où il se passe aussi pas mal de choses à l'intérieur. Mais là, on va pas prendre ce temps-là. Qu'est-ce que vous en pensez, donc Pas mal. On voit bien l'interaction entre le livre papier et maintenant le numérique qui arrive à grands pas. Il va y avoir une petite révolution qui va s'opérer. Il y a dans, un petit peu dans tous les domaines, dans le documentaire, dans, dans l'album jeunesse, dans plein de, plein de domaines comme ça, vraiment des, des petites choses qui se passent pour, pour de la création. Donc n'hésitez pas à faire figurer cette petite vidéo sur votre Facebook. Euh, sur euh, vos sur vos comptes, partout où vous pouvez, sur les réseaux. Euh, il faut faire partager l'idée, parce qu'après tout, merde, euh, désolé, mais euh, cette idée reçue, elle circule. Il est temps de lui, to de lui tordre le cou, il est temps de montrer un petit peu toutes les innovations. Il y a quand même des auteurs qui sont derrière, des créateurs. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo à... Ah, la liker, très important, et pensez également après tout à vous abonner.